J'ai commencé à travailler avec malaika euh, il y a quelques mois et euh, en fait ce que je fais avec euh, Malaika, je travaille sur un cours euh, de mathématiques pour les filles qui sont en première secondaire et euh, euh, j'essaye en fait euh, de pousser euh, les frontières de ce qu'elles peuvent faire et on a euh, des méthodes de travail qui sont très euh, euh, modernes. On essaye que les filles travaillent toujours en groupe et on elles ont aussi un travail individuel, mais l'idée c'est qu'il y a énormément de discussions entre les élèves elles-mêmes euh, qui sont encadrées euh, par euh, moi-même et euh, euh, Sylvain qui est euh, la personne avec qui je donne euh, le cours et qui est localisé euh, à l'école même. Euh, dans le Katanga, alors que moi je suis à Boston et on travaille sur Skype. Donc on a ce système qu'on a installé avec des ambassadrices de mathématiques. Donc ça, ce sont nos meilleurs élèves de la classe. On leur explique ce qu'on veut faire et ensuite elles, elles expliquent à leurs amis. On travaille avec des petits groupes et chaque groupe est guidé par une des ambassadrices. Et c'est incroyable de les voir travailler ensemble. Donc, euh, si vous commencez à leur demander de faire des exercices de niveau 1, après qu'elles aient euh, des discussions en groupe, elles sont déjà en train de penser euh, aux exercices de niveau 2. Et euh, des fois, euh, il m'arrive que je n'ai pas le temps de leur envoyer la nouvelle série d'exercices. Et donc, euh, quand je rentre chez moi le soir, je vais recevoir des messages euh, de malaika On me dit que voilà, les filles ont en fait écrit leurs propres exercices pour la journée. Donc, euh, ce, ce niveau... Euh, cette volonté qu'elles ont de toujours apprendre euh, d'aller de l'avant euh, de se challenger elles-mêmes et euh, leurs amis euh, pour euh, euh, améliorer leurs connaissances en mathématiques en fait moi-même ça m'inspire énormément euh, dans mon travail donc au départ je suis allé vers Malaïka pour aider euh, les filles à améliorer euh, leur niveau euh, de mathématiques mais maintenant ce qui se passe c'est que moi-même je suis inspiré par mes élèves et euh, euh, j'ai envie euh, de faire euh, ce que je fais mieux euh, mais les, les filles les plus fortes de malek elles sont vraiment elles ont un don pour les mathématiques et euh, moi je dis à tous mes collègues aux états unis vous allez les voir une fois qu'elles vont passer leur bac vous allez les voir dans les meilleures universités du monde en train euh, de réécrire euh, l'idée qu'on a euh, des femmes africaines dans les sciences et euh, franchement c'est un honneur euh, de faire partie euh, de cette équipe qui donne la possibilité à ces filles euh, en fait d'impressionner le monde entier et être des modèles pour les jeunes filles euh, de tout le Congo. Euh, travailler avec Malaika c'est aussi euh, quelque chose de spécial parce que c'est une organisation congolaise elle est aussi très elle a aussi euh, Bien sûr, euh, des contributions internationales, mais l'école est, est euh, euh, dans le Katanga. Euh, mais le niveau de professionnalisme dans lequel tout est fait, euh, que ce soit euh, dans le multimédia ou que ce soit sur le terrain, est complètement fascinant. Donc euh, moi, en tant que collaborateur de Malaika euh, j'ai l'impression que je suis en train de prendre un master euh, en comment euh, faire fonctionner des choses dans un pays où, en général, les choses ne fonctionnent pas vraiment. Et euh, l'une des recettes, c'est qu'il faut avoir beaucoup de passion, de la volonté, et euh, <rire> euh, il faut avoir euh, Noëlla Coursaris, <rire> la directrice euh, de malaika c'est une force, une puissante, et, et euh, en fait, elle inspire euh, toute euh, l'équipe par sa passion, mais aussi euh, par sa générosité. Donc euh, c'est intéressant de voir comment les décisions sont prises. Il y a toujours euh, des discussions euh, avec tous les membres et les volontaires. Et euh, franchement, euh, je pense que beaucoup euh, euh, d'autres organisations pourraient euh, apprendre de belles leçons de Malaïka.